Sur la vie de ma mère, je réalise toujours pas pour l'équipe de France, les gars. C'est incroyable, l'équipe de souffrance. Oh, c'est ça des champions du monde. Des champions immondes. On est déjà éliminés. Oh, c'est une poule partie. On fait des poules, on est parti, les gars. Dernier de la poule. On dirait l'OM en Ligue des Champions sur la vie de ma mère. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, les gars. Un corps serait tombé contre le groupe de l'amour. Là, C'est la, le groupe des remords. Oh, là, on peut avoir des remords. C'est incroyable. Chant Didier des choix. Là, il faut faire des choix. Grosse tête dans le choix. On a tout essayé en équipe de France. Mbappé Benzema. Mbappé Griezmann, Mbappé Kemra Mraoui. Mbappé Benzema Nkoukou. Et ça a pas marché, les gars. Voilà. Il y a un seul duo qu'on a jamais essayé en équipe de France. C'est Benzema et Giroud. Voilà. Il faut leur laisser une chance à ce duo, les gars. La F1 et le karting aligné. La vie de ma mère, les gars. Parce que Giroud, il avait dit. Il avait dit Mbappé fait pas de passe, il nous l'avait dit les gars. Et même moi je m'en étais pris à lui. Mais en fait c'était Mbappé le problème. Mais le souci c'est que Mbappé, l'année dernière, voilà, il faisait pas de passe à Giroud. Mais cette année, il fait la passe à personne. Ouais, le football il a changé. <rire> voilà comme il dit, le football il a changé. Mais Mbappé il a changé aussi les gars. Voilà, il a changé. Changé. Vous l'avez vu hier ou pas Voilà, c'était un concours de, de, de FIFA Street, là. Voilà, un concours de jongle. Il a tout seul, des sombreros. Il veut dribbler le poteau de corner. Il va aller où avec Mbappé Voilà, Mbappé égoïste, Mbappé éliminé. Le football, il a changé, il a changé, lui aussi, Mbappé, les gars. Depuis quand il tire les coups francs Depuis quand, les gars, bientôt, il va faire quoi Il va tirer les 6 mètres Il va tirer les corners Il va faire des touches rentrantes T'es un peu Mbappé, reste à ta place, t'es bon, t'as une bonne pointe de vitesse, bonne accélération, mais coup franc t'es nul, t'es nul, tu sais pas tirer les coups francs. en plus avec ta grosse tête de noisette, elle penche en arrière, ça fait un contrepoids, le ballon il part en l'air sur la vie de ma mère les gars, c'est la vérité. J'ai Mbappé qui savait tirer les coups francs Qui les gars Qui Aucun respect, il fait n'importe quoi, même Benzema il n'ose pas tirer les coups francs, Mbappé il arrive, il fait un pas, deux pas, trois pas dedans. une heure, il tire dans les tribunes, Griezmann il a blessé un supporter hier, il a un cocard c'est la vérité, il a un cocard le supporter, voilà, bientôt il faudra mettre des casques aux supporters de l'équipe de France tellement ils se prennent des ballons tout le match, voilà, Et une, fois, une fois de plus les seuls qui ont répondu présent hier au Stade de France c'est... possível.